Famille, c'est pour toi, c'est Pour toi, Seigneur. Oh. Pour toi, toi J'existe pour toi. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison d'exister. Voilà pourquoi je veux t'acclamer, Emélium. Je veux célébrer ton nom. Proclamer ta gloire. Je suis dans la joie, parce que je suis dans la présence du Seigneur, parce que je suis dans la maison du Seigneur, parce que je viens rencontrer celui qui me fortifie lorsque je suis affaibli. La Bible dit que les adolescents connaissent la fatigue, les jeunes gens se lassent, mais ceux qui espèrent en l'éternel, renouvellent leur force et comme l'aigle ils prennent l'envol. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un aigle, je volerai très haut, les problèmes seront bas et moi je volerai. Tango mongepe Mope koya, Il matali kolo yozamuko nziamo pepe nabangati nayebi oza nabangati nayebi Oh, ça. Je marche avec elle et Lion, celui qui est habitué à être au-dessus de tout. C'est-à-dire que les, les coups et toutes les choses qui sont sur la terre ne m'atteindront pas. Parce que lorsqu'il monte, il monte avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus, merci Seigneur. Salom bien aimé Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur, moi je suis dans la joie de vous. vous retrouver et dans le tremblement de me présenter devant le peuple de Dieu et devant le Seigneur. Rassurez-vous bien aimés nous ne prêchons pas par habitude, nous prêchons parce que le Seigneur met en nous un met dans notre cœur un message et le et message du Seigneur comme j'ai l'habitude de le dire, concerne en premier celui qui le communique. Amen. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour parler aux autres sans parler à cette personne. Ainsi, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur communique sa parole, sa pensée, telle qu'il la veut. Nous continuons hein, avec notre leader, Moïse. Moïse le leader, et c'est le numéro 46 aujourd'hui. Nous sommes dans Exode, le chapitre 34, du 27e au, 34, au 35e verser et nous saisissons cette opportunité pour saluer euh, vous tous qui êtes là, pour saluer ceux qui nous suivent à travers la, la télévision mais aussi les autres médias, notamment internet Facebook, Youtube que le Seigneur vous bénisse merci pour vos réactions merci pour vos encouragements et aussi pour vos remarques qui nous aident à, à améliorer. Moïse le leader 46, exode 34 27 à 35, nous lisons dans le nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je prenne alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la mort de lui. il ne mangea point de pain et, et il, il ne fut point de peur Et l'Éternel. Deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il lui avait ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette parole par des acclamations? L'éternel, notre Dieu est celui qui tient ses promesses. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Il n'est pas un politicien en campagne. Vous savez, lorsque les politiciens sont en campagne électorale, ils nous promettent des choses et certains promettent même des choses qui ne relèvent pas de la compétence du poste auquel ils sont en train de, de, de postuler. On appelle cela de la démagogie. Ils disent des choses pour attirer la sympathie des gens. Pendant qu'ils le disent, eux-mêmes savent qu'ils sont... Sont incapables de l'accomplir Mais Dieu lorsqu'il donne sa parole Lorsqu'il dit quelque chose C'est qu'il a déjà accompli Avant même de te donner la parole Voit déjà son accomplissement. Ainsi, lorsque Dieu traite alliance avec un homme, lorsque Dieu traite alliance avec une personne et qu'il lui donne sa parole, il est là, fidèle, pour accomplir cette parole. Nous avons vu le dimanche dernier dans le numéro 45, où Dieu a promis à Moïse qu'il marcherait avec lui. Parce que Moïse est a... même des choses qui choses... choses... ne pas de la compétence il a... Parole merveilleuse qui est sortie le dimanche dernier Dieu dit à Moïse que je ferai au milieu de toi Des choses qui n'ont été faites nulle part ailleurs cest dit que Dieu veut faire quelque chose de nous. Il l'a réalisé Ce qu'il a dit, il l'a fait Il a promis à Moïse Qu'il qu manifesterait sa gloire Et il a manifesté sa gloire Et nous le verrons ce matin Il a promis à Moïse De, de faire avec des chose extraordinaire Et cela devait Commencer par la manifestation De la gloire des dieux Et cela s'est vu dans son visage La gloire qui était au-dedans de lui Est ressortie, c'est ce que Nous verrons encore ce matin Il y a des choses de Dieu qui sont au-dedans de nous qui doivent sortir pour que le monde voit, parce que le monde ne voit pas au-dedans de nous, le monde voit à l'extérieur, il faudrait que la divinité qui est en nous au-dedans se reflète à l'extérieur afin que le monde sache que l'éternel est Dieu et que l'éternel est avec nous et pour cela Moïse devait payer le prix dans la présence de Dieu pour avoir un visage rayonnant ce qui l'a poussé à mettre un voile sur sa tête parce que le peuple n'arrivait pas à supporter la gloire que dégageait son visage. Nous parlerons donc ce matin de ces trois aspects le prix payé, le visage qui rayonne et le voile sur Il y a quelques dimanches, Moïse est monté, est monté sur la montagne pour rencontrer le Seigneur et pour recevoir de la part du Seigneur la, la loi Et Dieu a donné à Moïse la loi Malheureusement que Moïse n'avait pas encore communiqué cette loi au peuple Que le peuple était fatigué, fatigué d'attendre Moïse Fatigués d'attendre leur leader Fatigué d'attendre leur responsable Ils voulaient avoir un Dieu Qu'ils pouvaient palper On l'a on rappelé encore le dimanche dernier Ainsi ils ont dit à Aaron Fais nous un veau Et ils ont fait ce veau Ils chantaient, ils dansaient devant ce veau Pour dire que voilà Israël voici le Dieu Qui t'a sorti de l'Égypte. Alors que quand ils sont sortis de l'Égypte, Ce veau là n'existait pas encore Vous vous donnez des dieux qui en réalité Ne le sont pas Et Esprit de colère, Moïse a jeté ses tables par terre et ses tables se sont rompues. Et Dieu a appelé Moïse à monter encore sur la montagne pour recevoir encore. La loi, il fallait donc que Moïse retourne sur la montagne afin d'obtenir la deuxième copie de la loi Mais pour cela il y avait un prix à payer Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, lorsque Moïse est monté pour la première fois pour recevoir la loi nulle part La Bible nous dit qu'il était en état des jeunes la Bible nous dit seulement qu'il a passé 40 jours dans la présence du Seigneur, mais on ne précise pas s'il mangeait ou s'il ne mangeait pas. On suppose que si on ne précise pas, c'est que dans la présence du Seigneur, il y avait peut-être de l'eau qu'il buvait, il y avait des choses qu'il montait, peut-être qu'il est monté avec une provision, on ne sait pas. Mais pour cette fois-ci, la Bible prend soin de de préciser que non seulement il a passé 40 jours, mais il n'a rien mangé, rien bu pendant ces 40 jours. C'était le prix à payer pour, par Moïse pour recevoir cette deuxième loi. Il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire pour le peuple. C'était comme un jeu. Bon, Moïse avait amené la loi, les tables se sont brisées, et puis Moïse est reparti sur la montagne pour recevoir la loi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Moïse payait le prix pour cette loi. Moïse payait le prix pour recevoir ce qu'il fallait recevoir. Certes, bien aimé, c'est que nous recevons des dieux. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous l'avons par grâce. Tout ce que nous faisons avec Dieu, nous le faisons par grâce. Là, c'est la constante que personne d'entre nous n'oublie. Tout ce que je fais, si je peux prêcher, si je peux chanter, si je peux faire, euh, marcher, si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Mais en plus de la grâce, quelque part... Il y a l'action de l'homme je, je peux être bénéficiaire de la grâce de Dieu Si je reste chez moi, je croise les bras Je ne verrai pas les effets de cette grâce Je ne sais pas si quelqu'un me comprend On, Nous pouvons bénéficier de la même grâce Mais cependant nous ne ferons pas les mêmes choses Car certaines choses dépendent du sérieux que nous mettons vous êtes dans la même église, abreuvé par la même... Nourri par la même... Mais la manière d'assimiler cette parole est différente d'une personne à une autre. Ainsi, nous vivons les effets de cette parole différemment les uns des autres. C'est ce qui fait que des fois, certaines personnes, lorsqu'ils regardent d'autres, disent... Hum, moi, ce frère ici, en tout cas, j'ai doute de lui. Nous allons tous dans la même église. Mais lui, les choses que je vois qu'il fait là sûrement qu'il doit avoir touché à quelque chose. Non, ce n'est pas forcément qu'il a touché à quelque chose. La manière dont toi tu reçois la parole, la manière dont tu vis la parole est peut-être différente de la manière dont lui vit la parole. Quelque part, bien aimé, à tout niveau, toute dimension que nous voulons monter avec Dieu, il y a un prix à payer. Il y a la grâce de Dieu, c'est vrai, qui est le socle, qui est la base, qui est le principal. Mais il y a aussi le prix que nous devons payer. Le sérieux que nous devons mettre dans le travail. Nous sommes à l'église, tu es négligent. L'autre sert le Seigneur avec efficacité. Il est là à tous les cultes. Il est même présent. Il, il prie, il mène sa vie de prière véritablement. Et tu veux que vous puissiez vivre la même chose Non, vous ne verrez pas la même chose. Vous avez tous la même grâce. Mais vous ne l'appliquez pas de la même manière. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il y a un prix à payer. S'il faut peut-être se réveiller en plein milieu de la nuit pour prier, c'est le prix à payer s'il faut mettre de côté de son temps pour prier, c'est le prix à payer pendant que les autres vont s'amuser ils vont jouer au foot à beaucoup toi tu dois venir suivre les enseignements c'est le prix à payer pendant que les autres s'amusent avec leur argent, avec les femmes, avec les hommes avec tu sais quoi toi tu te maintiens dans la présence du Seigneur, c'est le prix à payer chacun de nous a un prix à payer mais cependant il y a d'autres personnes qui bénéficient du payé par les autres. Le oui. peuple était là. Ce sont eux qui ont payé pendant que Moïse était sur la montagne. Mais lorsque il fallait recevoir la loi, le peuple continuait à manger et à boire pendant que Moïse sur la montagne ne mangeait pas, ne buvait pas. Il y a des choses que nous recevons, il y a des choses dont nous bénéficions qui sont les conséquences des efforts fournis par d'autres personnes. Conséquence des efforts fournis par d'autres personnes. Le peuple ne savait pas ce que Moïse endurait pendant qu'il était sur la montagne. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Cependant, le peuple a détruit auparavant les éléments de cette alliance. Il arrive des moment où nous détruisons des choses qui ont coûté cher à nous. Dans un bureau, tu trouves tout est à ordre. Le prédécesseur avait arrangé, il a même fait acheter la table. Et puis tu viens, on casse, on détruit, on écrit, on écrit par là. Des fois, vous entrez dans certains bureaux de l'état, vous avez l'impression que vous êtes à l'école primaire. Parce que celui qui a hérité du poste, celui qui a hérité du bien Ne tient pas compte des, des efforts fournis Des efforts, des sacrifices consentis par celui qui a précédé Et très souvent, c'est pourquoi moi je n'aime pas hériter Je bénis le Seigneur que je n'ai rien hérité de mon père Très souvent, des personnes qui héritent des choses Ne considèrent pas cet héritage à leur juste valeur Parce qu'il n'a pas souffert pour ça il y a quelqu'un qui sait serrer la ceinture Je, je, je sais quelles sont les souffrances Lorsqu'on construit une maison par exemple Je ne m'achète pas des chaussures Je ne veux pas acheter des chemises Je ne voyage pas, je ne fais pas ceci les, Madame, on se concentre Qu'on construise la maison Parce que c'est la sécurité pour les enfants Et puis quelqu'un comme ça Qui se sacrifie Après, après le travail Les amis vont boire Un, un, un, un verre de bière Ils non, non, non, non, non. Si je prends déjà 12, minutes, ça peut me faire plus d'un sac. Non, ça, je vais acheter les sacs de ciment. Il se concentre, il se sacrifie. Quelqu'un comme ça, il construit la maison. Oui. Et puis, le oui. Seigneur Et puis, oui. et puis, oui. et puis oui. les enfants qui restent. Non, non, non, non. Cette maison ici, on va la vendre. Et puis, on... sans tenir compte que celui qui a légué a souffert. Combien de fois ne détruisons-nous pas ce que d'autres ont souffert pour construire c'est pourquoi quand nous, maisons, même dans la, quand nous venons même dans la maison du Seigneur, combien de fois ne trouvons-nous pas Moi, en tout cas, j'ai mal dans mon cœur. Quand je viens, je prie. Si je fais les 100 pas, je vois des, des, des morceaux, de synopses, je vois des trucs. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience qu'on a payé un prix pour mettre tout ce que nous avons fait. Combien de fois ne détruisons-nous pas ce que d'autres ont souffert pour construire C'est très facile de détruire, mais c'est plus difficile de construire. On peut en un jour détruire ce que quelqu'un a mis 10 ans pour construire. C'est pourquoi nous qui sommes parents, prions et travaillons sur nos enfants pour qu'ils... et parlons-leur, qu'ils ne pensent pas que tout est facile. Ils sont nés, ils ont trouvé papa avec voiture, maison, tout ça là Et puis eux, ils vont à l'école en voiture Ils pensent que oh, c'est automatique, c'est facile Peut-être que papa faisait 10 km à pied pour aller à l'école Il faut leur dire ça C'est pourquoi Dieu disait toujours à Israël Vous rappellerez cela à vos enfants Il y a un danger nos enfants qui, qui nous ont trouvés Avec ce que nous avons Penseront que nous sommes nés comme ça Ça a commencé comme ça N'est pas honte de leur dire Moi votre père là je n'avais qu'une seule kilote Si je lave Je reste dans la chambre J'attends que ça sèche pour partir Il faut leur dire si tu es passé par là Si tu as grandi au village Tu allais faire les chants après l'école Dis leur que j'ai souffert Pour en arriver là pour qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et que je ne dois pas prendre à la légère ce qui fait souffrir quelqu'un d'autre. Je me mets à la place de Moïse. Lui était à la montagne pendant que le peuple se réjouissait. Mais quand il remonte à la montagne, le peuple continue à manger, c'est lui qui devait souffrir. Nous ne savons pas comment d'autres souffrent. Il y a des gens qui souffrent, nous ayons ce culte. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui doivent venir à 6 heures je ne sais pas, veiller à ce que tout soit bien. Il y a des gens qui payent un prix. Que le Seigneur me préserve, que je ne détruise pas ce que d'autres ont mis du temps à construire, ce pour lequel d'autres ont souffert. Tu es locataire, tu entres dans une maison... Après deux ans de location Quand tu sors de la maison On se demande si on est à Routou Ou on est à Matad Comme s'il y avait la guerre Dans cette maison Apprenons à prendre soin, Même si ce n'est pas ta maison Mais tu y habites Prends soin Je crois que je dois, je dois organiser Une visite d'inspection nous. Que le Seigneur M'aide à comprendre qu'il y a des gens qui payent le prix. Il y a des gens qui payent le prix. Tous ceux qui habitent une maison, ceux qui dorment, ne fournissent tous pas les mêmes efforts. Il y en a qui sont en repos, qui viennent, qui dorment, mais il y a quelqu'un qui a souffert pour bâtir cette maison-là. Vous vous dormez tranquillement, lui il a souffert pour que vous vous dormiez tranquillement. C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons un homme comme Naboth. Lorsque nous parlions, nous étions dans notre série sur les rois d'Israël et de Judas. Nous avons parlé d'Akab et de la vigne de Naboth. Akab, le roi Akab, parce qu'il est roi, il envie la vigne de Naboth. Il dit, oh ce Naboth a un bon terrain. Appelez-le, je vais lui demander qu'il me vende ce terrain-là. Je peux même lui donner un autre terrain, mais moi je veux ce terrain-là. Naboth, le roi t'appelle, va au oh, roi, vie éternellement Oui Naboth en tout cas, je vois que tu as un bon terrain euh, Fixe-moi le prix, je vais t'acheter le terrain Naboth lui dit, non roi, je ne peux pas vendre ce terrain Parce que c'est un héritage de mes pères Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères Nous avons besoin des chrétiens et des chrétiennes comme Naboth Qui refusent de vendre l'héritage souffert pour que tu te convertisses il priait jour et nuit Seigneur touche le cœur de, ce, de cet enfant touche le cœur, qu'il se convertisse, qu'il vienne à toi le fait que tu deviennes chrétien aujourd'hui est peut-être le fruit des efforts de quelqu'un d'autre dans la prière, dans le jeûne et puis tu deviens chrétien et tu prends cette vie à la légère, je ne veux pas vendre la vigne de mes pères si un héritage que j'ai reçu, je dois moi aussi le léguer. Le défi de celui qui bénéficie d'un héritage, c'est de le léguer à la génération suivante. Soit qu'elle soit intacte, soit augmentée. Si ça baisse, c'est que tu as échoué. Combien de fois ne détruisons-nous pas par la calomnie, c'est que d'autres ont construit avec souffrance? Est-ce que tu ne vois pas l'église vraiment Est-ce que le pasteur vraiment, est-ce que tu as vu cette sœur-là Pourquoi Et puis l'autre regarde, si c'est comme ça, je me décourage, je ne viens plus à l'église. Et puis tu es content que quelqu'un ne vienne plus à l'église parce que toi, tu as parlé en mal de l'église. Tu es en train de détruire les efforts que d'autres ont fournis avec peine, avec larmes. C'est que Moïse a mis du temps à construire le peuple, l'a détruit en un jour. Et Moïse devait monter encore. 40 jours sur la montagne, ni boire. Ça, le peuple ne le savait. Pour eux, c'était comme un jeu. Moïse est monté, mais comme d'habitude, il va revenir avec les instructions des dieux. Il ne savait pas que Moïse payait un prix. Je me souviens d'une parole du feu, le pasteur Vernaud. Il disait, si vous ne souffrez pas sur un chemin, Sachez que d'autres avant vous ont souffert pour que vous, vous ne souffriez pas. Si tu marches sur un chemin où tout est facile, ne dis pas « Ah, en tout cas, euh, c'est automatique. » Non, c'est que quelqu'un est passé avant toi. Il a rendu facile le chemin pour que toi, tu passes facilement. Alors respecte ce qui est fait là, parce que ça lui a coûté peut-être la vie. J'étais en train de regarder dernièrement un, un documentaire à la télé sur... Sur le Congo en général et On parlait du, du, du chemin de fer Ce chemin de fer là que nous banalisons Des gens sont morts pour ça Des gens sont morts pour ça Pour qu'aujourd'hui quelqu'un puisse quitter Matadi et arriver à Kinshasa Des gens ont payé de leur vie Dans toutes choses, il y a un prix à payer Si toi tu ne payes pas le prix C'est que quelqu'un d'autre a payé avant toi mais attention, il y a aussi dans l'autre sens. Si toi tu ne payes pas et que personne n'avait payé avant, c'est que ce sont ceux qui viennent après toi qui payeront. Or, le travail des pères, ce n'est pas de léguer une lourde charge aux enfants. C'est de payer le prix pour que les enfants n'aient pas à payer le prix. David, alléluia, David savait que ce n'était pas lui qui devait bâtir le temple. Il pouvait dire, oh non mais moi... Euh, j'ai fait mon temps, Salomon va venir, qu'il s'occupe du temple comme Dieu a dit que c'est lui qui va construire. Qu'il se batte, qu'il construise. Mais tout en sachant que ce n'était pas lui qui devait construire, David se charge de réunir les matériaux. Et il appelle Salomon, il dit... Moi je voulais bâtir le temple Dieu m'a dit que ce n'était pas à moi C'est toi qui devais bâtir C'est pourquoi j'ai déjà réuni Dès que tu seras au trône Tu n'auras qu'à construire Dans ce sens-là, Salomon n'a pas souffert Pour réunir les matériaux Parce que son père avait payé le prix Nous avons besoin de pères qui payent le prix Mais nous avons aussi besoin de fils Qui considèrent le prix payé par le père Accepte de payer le prix pour tes enfants Mais éthique-le Qu'ils comprennent. Ne dilapidez pas. Moi, je hais qu'on jette la nourriture. Je hais qu'on s'amuse avec la nourriture. Parce que c'est le produit des efforts. Jeter la nourriture serait mépriser les efforts fournis par la personne qui a préparé mépriser les efforts fournis par la personne qui a mis de l'argent. Apprenons cela à nos enfants. Et nous-mêmes apprenons cela Si tu as hérité de quelque chose Sache que cette personne-là a payé le prix Même le nom Il y a des gens qui ont hérité de nom Bon, moi quelque part Dans une moindre mesure J'ai hérité de mon grand-père les noms. Parce que si je vais dans son fief Si je parle de mon nom, ils savent que ah, c'est le petit-fils du pasteur Nous avons hérité Peut-être d'un nom Nous devons veiller à ce que ce nom reste intact. Si on a connu ton père comme quelqu'un de sérieux Et puis quand on te voit on dit Oh mais il a le nom de son père mais il n'a rien de son père Tu as détruit le nom Que quelqu'un a pris peut-être des années pour bâtir Une réputation que un, pour laquelle quelqu'un a pris du temps pour bâtir Il a payé le prix Si nous sommes dans ce temple C'est que nous avons pris Amen j'ai vu comment des hommes et des femmes se sont sacrifiés. On a demandé, on a demandé, donner la colonne, donner les fenêtres, donner les portes, donner opération tôle, opération ceci, sac de ciment, opération ceci. Nous avons payé le prix. Et si lorsque tu as payé le prix, tu vois quelqu'un venir en train de casser. Nous avons eu un jour quelqu'un qui a cassé une vitre là, il a pris une chaise pour casser. On a eu mal dans le cœur parce qu'on a payé le prix et on voit quelqu'un, en n'a rien de temps détruit Construire peut prendre des années mais détruire il suffit de... Regardez les images comment on, on détruit les immeubles désaffectés en Occident. On met de la dynamite et puis en quelques secondes boum tous les bâtiments s'effondrent Mais pour construire ce n'est pas en un clin d'œil qu'on a construit On a souffert pour construire on a mis de l'argent pour construire. On a mis du temps. On a fourni des efforts. Mais pour détruire, c'était en très peu de temps. Ne détruisons pas ce que d'autres ont mis du temps à construire. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne détruisons pas ce que les autres ont mis du temps à construire. C'est pourquoi, des fois, c'est très facile de critiquer les autres. C'est très facile de critiquer un lit ou de condamner un leader ou quelqu'un qui s'affiche en public. Mais c'est difficile de passer par où il passe, de vivre ce qu'il est en train de vivre et de connaître ses angoisses, ses peurs. Ses... Tu, tu ne connais pas ce qu'il endure. Critiquer quelqu'un, c'est bien. Mais faire ce qu'il fait, ce n'est pas chose aisée. Dénigrer quelqu'un, c'est bien. Mais passer par où il est passé, Envier quelqu'un c'est bien Mais arriver là où il est passer Par où il est passé pour arriver là où il est arrivé C'est difficile Il y a un prix Il y a des gens qui ont payé un prix pour arriver là où ils sont arrivés Et puis toi du jour au lendemain tu... Jésus, Seigneur aide-moi à comprendre qu'il y a un prix à payer Aide-moi à comprendre qu'il y a des gens qui payent le prix Que je ne méprise pas Ce prix payé que je ne méprise pas ce prix pays. Ne sois pas prompt à condamner quelqu'un. Passe par où il est passé. Si tu es passé par où il est passé, tu comprendras ce qu'il vit. Amen. Certains pensaient qu'être pasteur, c'est très facile. Tu te réveilles, tu prends la Bible, tu prends les tam tam. Yes, aliahwa, yes, aliah. Ça va. fait maintenant le message mercredi, vendredi, dimanche et puis encadre les gens chacun avec son éducation chacun avec son humeur chacun avec il y a un prix payé alors ne foulons pas au pied le prix que d'autres mettent du temps à payer Moïse est donc monté sur la montagne c'était un exercice difficile pour lui mais c'était aussi bénéfique. C'est pourquoi deux fois, des événements qui, qui paraissent comme en notre défaveur. Moïse venait déjà de la montagne. Il a pris la loi. Il est venu parce qu'il a trouvé le peuple dans l'idolâtrie. Il a fait tomber les tables de la loi. Et puis Dieu ne dit pas non, comme ces tables sont destruites, débrouillez-vous. Non, Dieu ne dit pas non plus non. Moïse, toi, tu, as, tu, es, tu avais déjà fourni les efforts. Reste là, que le peuple monte sur la montagne. Mais Moïse, Dieu appelle encore. Moïse monte sur la montagne. Il pouvait se dire, mais finalement, j'ai déjà fourni des efforts. Je suis descendu. Je dois remonter encore. Mais bien aimé, c'est que... Nous comprenons, c'est que Dieu a la capacité, la possibilité de tourner, de, de changer ce qui apparemment était à notre désavantage en avantage. Moïse était déjà précédemment sur la montagne, mais nulle part, il a passé aussi 40 jours, mais nulle part la Bible ne dit que son visage rayonnait à sa descente quand il revenait avec la première loi. Mais il fallait que le peuple pèse pour donner l'occasion à Moïse de remonter sur la montagne. Et cette fois-là, quelque chose a changé. C'est pourquoi lorsque certaines choses difficiles arrivent, ne, ne sois pas toujours pressé à te décourager ou à maudire les autres. Dis-toi que c'est une occasion de plus de chercher le Seigneur. Tout problème, toute difficulté, toute situation compliquée qui vient à moi est une occasion de plus de chercher Dieu. Celui qui te fait du mal, celui qui te combat Celui qui te met sous pression Te pousse à chercher Dieu C'est pourquoi Dieu Est un Dieu d'équilibre Il ne fait pas que dans ta vie tout soit Ta vie soit comme un long fleuve Tranquille où tout est beau Tout est bien, tout est facile Non Il permet que de temps en temps qu'il y ait des combats, qu'il y ait des menaces, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des choses que tu ne comprennes pas. Comme ça, tu vas rentrer dans la présence du Seigneur. Et quand tu vas dans la présence du Seigneur, tu ne sors jamais tel que tu étais entré. Quand tu vas dans la présence du Seigneur, tu ne sors jamais tel que tu es Tu es entré. En descendant de la montagne, la Bible dit que la peau du visage de Moïse rayonnait et la Bible nous donne la raison pour laquelle son visage rayonnait et il est dit que c'est parce qu'il avait parlé avec l'éternel. J'ai compris une chose, c'est que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur réellement, lorsqu'on parle avec le seigneur on ne sort pas de la même manière on sort toujours différent bien aimé c'est pourquoi la prière ne sont pas ce n'est pas un temps vain que nous venons passer chaque moment de prière que tu prends dans la présence de dieu change quelque chose dans ta vie moïse a vu son visage rayonner parce qu'il a parlé avec dieu il y a des gens qui parlent avec le seigneur si tu parles avec le seigneur sache le qu'il y a quelque chose qui change on ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur Et sortir tel qu'on était entré Même si toi tu ne remarques pas Parce que la Bible dit que Moïse ne savait pas que son visage rayonnait Pour lui c'était comme d'habitude Comme il venait chaque fois dans la présence du Seigneur il sortait Mais ce sont les gens qui le regardaient Qui voyaient. que mm, mm, mm, mm, le Moïse ici qui revient Ce n'est pas le Moïse qui est parti Son visage est différent Bien-aimé, chaque moment de prière, C'est pourquoi je dis au bien-aimé quand on dit vendredi c'est notre journée de jeunes prières, Nous prions depuis 9h Il y a des gens qui restent à la, chez eux à la maison En train de s'ouvrir nos velas En train de faire je ne sais quoi Alors que la prière nous change Et change notre environnement Et il change même la vie des autres sur nous et... Prendre du temps dans la prière n'est pas un moment vain chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur que ce soit dans un culte collectif ou dans un culte public ou dans un culte Personnel Privé, il y a quelque chose Qui change Moïse a passé 40 jours et 40 nuits Dans la présence du Seigneur Où il ne mangeait pas, il ne buvait pas Il ne s'inquiétait pas de ce qu'il doit manger De ce qu'il doit boire il ne... Vous savez, il y a des moments comme ça Où on se perd dans la présence du Seigneur Malheureusement, nous ne prenons plus le temps De nous perdre dans la présence du Seigneur Nous sommes dans la présence du Seigneur Pendant que nous regardons hier Est-ce que le carton est venu déjà Non Dieu veut que lorsque tu entres dans sa présence, que tu touches toutes choses. Il y a des heures qu'on ne peut passer qu'à genoux. Il y a des choses qu'on ne peut se dire qu'entre nous. Car dans le secret de nos cœurs, tout serait nous. Laisse-moi ta. Il, il y a des choses qu'on ne peut entendre que de Dieu. Et pour entendre Dieu, on doit fermer ses oreilles par rapport au monde. C'est pourquoi des fois Dieu nous appelle à monter. Dieu nous appelle à monter. Et lorsque nous montons, en ressortant, nous ne sommes jamais les mêmes. Moïse n'avait pas conscience que son visage rayonnait. Mais la Bible nous dit que son visage rayonnait parce qu'il a parlé avec Dieu. Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux prendre du temps de parler avec toi. Il y a des gens qui ont tout le temps de parler avec les hommes. Vous pouvez être là, vous parler jusqu'à 3 heures du matin. Il n'y a pas de sommet. Mais quand vous lui dites seulement maintenant, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te bénis, je te... Oh te oh, b. Il commence, je b Ni là, il va dire ça le matin. Pas de temps de créer l'intimité avec le Seigneur. Pas le temps de disparaître. Des regards des autres. Cependant, il veut rayonner. Nous ne rayonnons que dans la présence du Seigneur. Parce que nous tirons notre lumière du Seigneur Vous savez, avec le Seigneur, notre relation est comme celle du, du soleil et de la lune Vous savez, nous, vus de la terre La nuit, nous avons besoin de la lune pour nous éclairer, n'est-ce pas? Bon, dans les villes, on ne sent pas Si vous allez dans les villages, vous voyez que lorsque la lune n'apparaît pas entièrement Il fait très noir, mais lorsque la lune apparaît entièrement, c'est un peu plus clair la nuit, nous, nous avons besoin de la lumière de la lune. Mais est-ce que vous savez que la lune elle-même tire sa lumière du soleil De la même manière que la terre tourne autour du soleil, la lune aussi tourne autour du soleil pour avoir sa lumière et refléter cette lumière sur la terre au fait la lune n'a pas la vraie lumière, la vraie lumière c'est le soleil la lune ne fait que refléter la lumière du soleil pareil à nous, la lumière c'est Jésus, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il nous confère sa lumière, nous reflétons cette lumière et il peut nous dire vous êtes la lumière de la terre, j'en parlerai pendant la convention, vous êtes la lumière de la terre, nous sommes lumière parce que nous nous sommes approchés de la vraie source de la lumière, il y a une lumière source et il y a une lumière reflet Jésus est la source, nous nous sommes le reflet mais pour refléter la lumière il faut commencer par avoir pour refléter la lumière il y a une image qui me revient je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est fait encore mais moi je l'ai fait quelques fois le fer tombe en panne ça ce sont des astuces d'étudiants. Hein? Le fer tombe en panne ou bien il n'y en a pas. Tu n'as pas de fer mais tu as le réchaud. Tu sais qu'on peut repasser Disons effroisser. Je prends la marmite, je mets sur le réchaud. C'est le réchaud qui donne la chaleur. mais même lorsque je ferme le réseau ou lorsque je déconnecte la marmite du réchaud, la marmite est chaude parce qu'elle a tiré sa chaleur du réseau. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein? Et puis quand je prends la marmite, je prends mon habit qui est défroissé, je fais passer là là où c'était défroissé ça. Ah, ah, pasteur, quelle boule. Cette marmite-là a tiré sa chaleur du réseau. La marmite, le, le réseau n'est pas directement entré en contact avec l'habit, avec mais. Il est entré en contact avec la boue par l'intermédiaire de la marmite. C'est comme cela. Il y a des gens qui doivent entrer en contact avec le Seigneur par notre canal, par la lumière dont nous brillerons, qui les attirera vers nous. Et lorsqu'ils arriveront vers nous, ils se rendront compte que ce n'est pas nous qui sommes la source. La source, c'est Jésus. Mais ils doivent d'abord venir vers nous pour constater la source. Il doit venir vers nous pour constater la source. Ma prière est que ton rayonnement attire. Que la lumière dont tu rayonneras attire les hommes vers toi. Quelqu'un qui vient te voir, en tout cas, un de nos pasteurs nous disait, quelqu'un est en tout cas, pasteur, je suis venu. Il a dit, vraiment, quel est ton secret Mon secret, c'est la Bible. C'est la prière, c'est la sanctification, c'est le sérieux avec Dieu Je lui renvoie vers le Seigneur Il faudrait que nous puissions prier pour que d'autres viennent Tant que nous ne prions pas, d'autres ne viendront pas Parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas aller encore vers les ténèbres Quelqu'un qui est dans les ténèbres va là où il y a la lumière Voilà où il y a la lumière. Le temps passé dans la présence de Dieu fait que les autres ne nous regardent plus de la même manière. Bien, mais lorsque nous prenons du temps dans la présence du Seigneur, on n'est plus vu de la même manière. Tu n'as pas forcément besoin, toi, de voir que l'huile est en train d'écouler sur toi. J'ai vu quelqu'un qui, un jour, qui a montré, voilà, je venais de la prière, l'huile, so, ce n'est pas forcément ça. Mais les gens qui te regardent doivent sentir que celui-ci, ah, regarde, un, un bar de fer qu'on qu avait caché quelque part, un morceau de barre de fer qu'on avait, qu avait caché quelque part, on, on peut facilement le toucher. Mais un bar de fer de la même nature, mais qui vient du feu, quand on touche, c'est chaud. Il faudrait que les gens sentent que celui-ci vient de la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément par des éléments physiques, mais même spirituellement, quelqu'un peut sentir Ce type ici vient de loin. Ce type il vient de loin. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur fait que les autres remarquent qu'il y a quelque chose à changer. Parce que plus on passe du temps dans la présence du Seigneur, plus on reflète sa gloire. Plus on passe du temps dans la présence du Seigneur, plus on devient comme lui. Malheureusement, il n'y a que nous, chrétiens, qui ne comprenons pas. Les Français disent, ceux qui s'assemblent, si je m'assemble avec Dieu, je ressemblerai à qui À Satan Plus je suis avec Dieu plus je deviens comme Dieu. Vous savez, il y a des gens qui qui passe du temps avec, avec quelqu'un. Au fur et à mesure, au fil des années, vous voyez qu'il commence à parler comme lui, il fait des gestes comme lui. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec lui. Et cela se ce fait aussi pour nous. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu considères les choses comme Dieu. Là où tout le monde tremble, toi tu ne trembles pas. Là où tout le monde est effrayé, toi tu n'es pas effrayé. Là où les, les autres voient que les obstacles sont grands, toi tu vois toujours des obstacles petits. Parce que tu es habitué à voir quelqu'un de grand. Il y aura encore quelque chose de plus grand que Dieu Que tu verras Je veux dire à quelqu'un que tu ne verras jamais dans ta vie Quelque chose ou quelqu'un de plus grand que Dieu Cela implique qu'aucun des problèmes qui viendra devant toi Ne te dépasserait parce que tu as vu plus grand que ça Tu as vu plus grand que ça On ne peut pas me parler de grandeur Parce que j'ai vu la grandeur qui est plus grande que toutes les grandeurs ainsi même le problème vient. Les autres les regardent, mais ça c'est un problème sérieux, c'est un problème grand. Moi qui viens de la présence du Seigneur, où j'ai tout vu en grand, ces choses-là. J'ai toujours donné cet exemple. Vous voyez notre fleuve ici, quand vous vous approchez, vous verrez qu'il est grand, il est très grand. Montez, bord un avion, même nos, nos, nos Antonovs ici. Dès que tu montes le fleuve qui, lorsque tu es devant lui paraît grand lorsque tu montes, c'est comme un fil des choses qui paraissent grands, des choses nous paraissent grandes parce que nous sommes au niveau de ces choses là lorsque nous montons à un niveau supérieur à ces choses, plus on monte plus ce qui est grand sur la terre devient petit, je suis en train de dire à quelqu'un qu'en réalité ton problème te paraît grand parce que tu es sur la terre, monte dans la présence du Seigneur, monte dans la présence du Seigneur et plus tu montes, plus tu verras que ce problème qui te dérange est petit, même si ça s'appelle cancer, c'est petit tu comprendras que tu es dans la présence de celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre que non, le cancer n'est qu'un nom, la Covid n'est qu'un nom, je ne sais quoi, avec ces n'est qu'un nom, et le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Et celui qui est habitué à demeurer dans la présence de Dieu, il devient comme Dieu, il voit les choses comme Dieu, il considère les choses comme Dieu. Là où tout le monde tremble, lui ne tremble pas, là où tout le monde fuit, lui ne fuit pas, parce qu'il a vu plus grand que ça. Habitué dans la présence de Dieu C'est pourquoi dès lors que tu rencontres une difficulté, un problème Va dans la présence de Dieu Quand tu ressortiras, tu ne verras plus ce problème de la même manière Qui te faisait pleurer hier, tu entres dans la présence de Dieu, il te dit que j'ai tout accompli sur la croix. Et puis quand tu sors, tu dis oh, mais toi, tu es petit parce que Jésus a déjà tout accompli. Je comprendrai que les obstacles de ma vie sont en réalité des ponts pour me permettre de passer. Hey, hey, hey, hey, hey. Ceux qui, en dehors de la présence de Dieu, nous pensons que les obstacles de notre vie sont des freins. Mais dans la présence de Dieu, nous comprenons. Les obstacles de notre vie sont des ponts. Lorsque Joseph était vendu par ses frères Il pouvait penser que c'est fini de ses rêves C'est fini, ils ont, ils ont tué mes rêves Moi qui, qui avais un avenir de prince Maintenant je suis vendu comme esclave Mais plus tard, dans la présence de Dieu Il comprend, il dit à ses frères Le mal que vous avez voulu me faire Dieu l'a changé en bien Autrement, si vous ne m'aviez pas vendu au Madianites, Je ne serais pas devenu grand en Égypte Je comprends alors Que cet obstacle là, c'était en réalité Un pont pour arriver Bien-aimé je suis en train de dire à quelqu'un, ils te mettront des embûches sur ton chemin, mais ce sera des ponts pour que toi tu montes et que tu ailles de l'autre côté. Mais ça, tu ne le comprendras que dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, tu vas pleurer. Tu vas dire vraiment, ma vie, pourquoi ma vie ne fait que des combats Pourquoi seulement moi Pourquoi seulement moi Mais quand tu entreras dans la présence de Dieu, tu comprendras que tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est normal qu'on te combatte. Et même lorsqu'on te combat, on est en train de t'aider à accomplir à réaliser ce pour lequel Dieu t'a appelé Mais le problème était que le peuple Qui regardait Moïse dans le visage rayonné Ne pouvait supporter cette gloire C'est leur frère Il est né d'un homme et d'une femme Hébreux comme eux mais ils il l'avaient toujours vu. Ils l'ont toujours regardé. Mais parce qu'il est entré dans la présence de Dieu, en sortant, il ne pouvait plus les regarder. Bien aimé, ce n'est pas question que non, de ma famille, mon C'est la présence de Dieu qui change les choses. Vous pouvez porter le même nom. Un va dans la présence de Dieu, l'autre n'est pas dans la présence de Dieu. Quand vous sortez, vous êtes différent. Et vous verrez que quelqu'un qui t'a toujours supporté Il n'était pas. Vous savez des fois il y a certains combats qui naissent comme ça Et puis toi tu commences à te plaindre vraiment Dans cette famille Pourquoi seulement moi qu'on cherche des problèmes C'est normal Parce que tu es différent maintenant Tu es différent maintenant Et c'est même bien C'est important d'être différent Le peuple ne pouvait plus supporter De regarder Moïse pourquoi Parce qu'il y avait un écart entre Moïse et le peuple. C'est pourquoi, quand tu entends les autres venir prier, viens, pardon, il y aura un écart. Même dans le couple. Vous pensez que nous resterons au même niveau Moi je viens chercher la face du Seigneur. Je suis là mercredi, vendredi, dimanche, euh, séminaire, convention, ceci. Si je suis là. Et puis toi tu es à la maison, tu viens seulement le dimanche, tu penses qu'on fera les choses de la même manière vous cherchez des fois la source de problèmes. La source de certains problèmes, c'est seulement ça, c'est cette différence-là. Nous n'avons plus le même niveau. Or, quand on n'a plus le même niveau, naturellement, il se crée un complexe d'infériorité. Un homme disait à sa femme, « Ah, c'est que tu te reproches de quelque chose toi-même. » C'est que tu te Ils étaient issus du même peuple. Mais au sortir de la présence de Dieu, Moïse était différent. Vous pouvez être dans la même entreprise, mais vous êtes différent eux, ils dorment la nuit, toi tu entres dans la présence du Seigneur. Et quand vous vous rencontrez le matin au travail, tu veux que tous en ait Vous, vous tomberez, moi je tiendrai. Vous m'attaquerez, vous verrez que vos flèches retourneront vers vous-même. Parce que moi je viens de la présence de Dieu. On est différent. On est différent. Ce n'est pas parce qu'on entre au bord des mêmes véhicules, parce qu'on se met dans le même bureau qu'on est égaux. Nous ne sommes pas égaux, on est différents. Moi, je viens de la présence de Dieu. Moi, je suis ce morceau de fer qui vient du feu. « Osimbi, osiki »« Moto menga Il y avait un écart entre Moïse et le peuple Car Moïse voyait Dieu et parlait avec lui Tandis que le peuple attendait et recevait la parole de Dieu par l'intermédiaire de Moïse Bien-aimé, laisse-moi te dire que celui qui parle avec Dieu Est différent de celui qui attend qu'un homme lui parle de Dieu Je prends le risque de dire ça pourquoi Parce que dans nos églises, on nous apprend que non, c'est celle des pasteurs qui est la bouche autorisée. Il y a même des gens qui se donnent les surnoms, l'homme à la langue brillée, la bouche autorisée de Dieu. Dieu n'a pas de bouche autorisée. Dieu peut parler à quiconque et Dieu peut parler par quiconque. Le problème c'est qu'il y en a qui sont connectés Et il y en a qui sont déconnectés Qui attendent, qui vont vers ceux qui sont connectés Pour recevoir l'information Or toute information que tu ne reçois pas de la source Subit toujours une certaine déformation Quelqu'un ne m'a pas compris Je dis à maman Naomi J'ai vu quelqu'un qui venait euh, Il avait un chapeau et puis maman va dire à quelqu'un, non, le pasteur a dit qu'il qu a vu quelqu'un qui venait avec un chapeau bleu. Il y a Baguisi Et puis la troisième personne qui va dire, déforme aussi. C'est comme cela que vous verrez qu'entre la source et la destination, ce n'est plus le même message. Alors que. Le destinataire pouvait facilement venir à la source pour avoir l'information Tu ne courirais pas derrière les prophètes si toi-même tu entrais dans la présence de Dieu Et que Dieu te disait des choses de ta vie Dieu peut te parler Si tu le sais, il te parlera nous courons derrière les gens parce que nous-mêmes Nous n'avons nous pas le temps pour attendre Dieu Comme je n'ai pas le temps pour écouter Dieu Toi va écouter Dieu pour moi Et puis viens me dire ce que Dieu t'a dit sur moi Oh, moi je n'aime pas que les gens me disent des choses sur moi Viens me dire toi-même Je vais à la source Je vais puiser l'information à la source Moïse avait l'information de la source Le peuple avait l'information de pas Moïse Ils étaient différents Celui qui boit à la source Est différent de celui qui boit après Parce que l'eau de la source peut être Propre, mais le récipient peut avoir des, des saletés, et puis quand tu bois de tu es sûr que ça c'est vraiment de l'eau de la source j'ai senti une certaine odeur ce n'est pas l'odeur de l'eau, c'est l'odeur du récipient C'est l'odeur du récipient. C'est pourquoi au lieu d'utiliser un récipient d'autrui, va toi-même à la source. Va dans la présence de Dieu. Cherche le Seigneur et il te parlera. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses. Car il n'a pas dit cela seulement au pasteur. Il a dit cela tout à tout enfant de Dieu. Si tu cherches Dieu, il te parlera. Tu cherches Dieu, il te montrera. Tu cherches Dieu, il t'ouvrira les yeux. Tu cherches Dieu. Il fera de toi aussi un porte-parole Il fera de toi aussi un porte-parole Ne cherche pas des intermédiaires Va chercher Dieu Va chercher Dieu Moi je n'ai pas de prière à donner aux gens Mais je prie avec les gens Je m'associe à la prière des gens tu ne pries pas et tu comptes sur la prière du pasteur. En tout cas, je vais dormir que le pasteur prie. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme qui vient voir son pasteur. Et dit, pasteur, j'abandonne la foi. J'abandonne Jésus. Je suis déçu. Le pasteur choqué. Comment quelqu'un peut abandonner Jésus comme ça Non, non, non. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Maman, demain on vient avec l'équipe d'intercession. On va prier toute la nuit chez toi. Tu ne peux pas abandonner Dieu comme ça. Ça va. Et le lendemain, il commence. Bien aimé, nous allons commencer à prier. Dès que la prière commence là, la maman trouve un coin et elle commence à somnoler. Ça commence d'abord par somnoler. Et généralement, quand quelqu'un somnord dans la prière comme ça, quand on les bouge, ce qui sort toujours, c'est la langue. Trois, quatre vous... fois, on la réveille. Et pour un moment donné, le pasteur dit, ne la réveille plus, continuons à prier. Elle ronflait même. À 5 heures, lorsque la prière se termine, le pasteur dit, réveillez la il dit, maman. Tu peux abandonner Dieu, le problème ce n'est pas Dieu, c'est toi qui ne prie pas. Des fois nous condamnons le Seigneur alors que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous ne laissons pas à Dieu de nous changer, de nous transformer. Entre dans la présence du Seigneur. Je veux que nous soyons une église composée d'hommes et de femmes habitués à la présence de Dieu, qui entrent dans la présence de Dieu, qui se laissent transformer par Dieu. Non pas des hommes qui ne viennent que les dimanches. Là, on est en train de préparer la convention. Vous verrez, pendant la semaine de la convention, plein, et pour la semaine qui suivra, comme si Dieu ne créait des gens que dans les conventions, dans les séminaires. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des gens qui aiment la présence du Seigneur. Nous aimons les noms, conventions, séminaires, ainsi de suite. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, sans manger ni boire. Logiquement, quelqu'un qui vient d'un temps comme ça, là, quand il descend, il est dans quel état? En plus, il est monté sur la montagne. Il y a déjà l'effort physique de monter sur la montagne et passer du temps sans manger ni boire. Quand on descend, on est dans quel état? On est fatigué, même le visage doit se voir que ça, c'est le visage de quelqu'un qui est fatigué Mais dans la présence de Dieu, c'est le contraire Là où nous entrons faibles physiquement, nous sortons fortifiés C'est-à-dire que les gens, les gens qui t'ont vu partir en prière avec des pleurs Parce que ça chauffe, parce que ça ne va pas Ils te voient en train de rentrer, ils se demandent si c'est la même personne Oh, mais il est parti fatigué, on est en train de le voir fortifié On le voit revigoré la présence de Dieu ne nous fatigue pas Mais au contraire Elle nous fortifie La présence de Dieu nous régénère Elle fait que celui qui était affaibli Devienne fort Que celui qui était au bord de la rupture Au bord de l'abandon Reprenne la route Que celui qui commençait à avoir des idées Même quelqu'un qui peut te dire Mais tu le vois quelques temps après En train de faire des projets de 10, 15, 20 ans Parce que dans la présence de Dieu on entre cap sort ok. Dans la présence de Dieu on entre affaibli, on sort fortifié. Dans la présence de Dieu on entre désespéré, on sort rempli d'espoir. Car on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et ne pas avoir des promesses de gloire. Oh, pas que des promesses de gloire, on sort avec la gloire. Là il ne s'agit plus de la promesse, c'était la gloire de Dieu qui était visible. C'était la gloire de Dieu qui était visible. La présence de Dieu nous régénère. Tu es fatigué, entre dans la présence de Dieu, cherche le Seigneur, tu sortiras fortifié. Tu es au bord de l'abandon Il y a des gens qui sont prêts à abandonner Je ne sais pas quoi Tu veux peut-être abandonner le mariage Tu te dis que c'est fini Je crois que mon bonheur n'est pas dans ce mariage Je laisse Tu entres dans la présence du Seigneur Le Seigneur te dit Je, je, je suis au contrôle de tout Même si les mers se déchèrent Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos tu es au contrôle. Alors que les choses échappent à ton contrôle. Le mariage ça à ton contrôle. Ton mari, ta femme ça à ton contrôle. Mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, il dit, je suis au contrôle de tout. Même cet homme-là dont le cœur est en train de flasher, je suis au contrôle de tout. Rentre, va, va en paix. Dans la présence de Dieu, regardez Anne. La âne qui est venue au temple en pleurant est différente de la âne qui est rentrée chez elle La Bible dit qu'après avoir parlé avec le sacrificateur Elie « Anne alla mangea et bu et son visage ne fut plus le même » Ma prière est que quelqu'un qui vienne chercher Dieu en ce lieu en rentrant déjà même Avant même, avant même qu'il n'obtienne ce pourquoi il est venu prier que son visage ne soit plus le même que son visage ne soit plus le même. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, vers lui, son visage, et on est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. C'est cela, c'est que le Seigneur est capable de faire. Dans le psaume 110, le verset 7, il est écrit Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête Dans la présence du Seigneur, on n'est pas toujours courbé. Si le monde te courbe la tête, la présence du Seigneur te relèvera Elie, le, le grand prophète Elie était au bord de la rupture, au bord de l'abandon Il a même demandé la mort ah, tu as pensé que ça, ça n'est arrivé qu'à toi Élie, le grand Élie. Il dit au Seigneur, je ne suis pas meilleur pour que mes pères Seigneur, maintenant là, prends-moi Je vais mourir, je vois que j'ai échoué Et quand j'entends ces mots Je me souviens, nous étions au début de l'église On devait, euh, nous étions encore de l'autre côté en Égypte On devait placer le conteneur euh, sur des colonnes métallique j'en ai parlé à l'église je, je me voyais déjà hein, les bureaux au dessus et puis hein Oh, c'était merveilleux dans ma pensée. Et puis le jour où on devait placer le conteneur, l'entreprise où nous avons payé l'argent, au lieu de nous envoyer un engin qui pouvait supporter un conteneur 40 pieds, il nous a envoyé un petit engin qui ne pouvait supporter que 20 pieds. Lorsqu'il a soulevé finalement le conteneur et tombé sur une partie de la toiture. Quelle honte, les gens qui passaient là se moquaient de nous. Et puis c'était un samedi, dimanche, c'est le culte. J'étais déçu, abattu. Je suis allé voir mon pasteur, je lui dis, Pasteur, j'ai échoué, je, je reviens à l'église, Trouve quelqu'un d'autre. » À moi aussi c'est arrivé. Peut-être qu'à toi aussi c'est arrivé de dire que j'abandonne, je laisse, je renonce. Mais ce jour-là mon pasteur m'a dit « Non, je sais pourquoi je t'ai choisi, va. » Je me souviens, je n'oublierai jamais, c'était le samedi... Où on devait lancer pour la première fois le département de la jeunesse. Et c'est moi qui devais prêcher à la jeunesse. Je n'ai pas pu prêcher. J'ai dit j'abandonne, je démissionne, je rentre, je ne suis pas fait pour diriger une église. Le résultat est là. Ça peut arriver qu'à un moment donné tu sentes que tu n'y arrives plus. Elie a demandé la mort, Mais le Seigneur lui disait encore des choses à faire avec toi. Tu dois oindre Élie, tu dois oindre Élisée, tu dois oindre Azaël, et ainsi de suite. Et ça c'est dans la présence du Seigneur qu'on comprend que j'ai encore des choses à faire. Au dehors de la présence du Seigneur on se dit que c'est fini. Mais lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur on comprend que ce n'est pas fini. J'ai encore des choses à faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Tu es peut-être fatigué, tu es découragé, tu es déçu, tu es, tu es au bord de l'abandon. Tu n'es pas le premier à qui s'arrive. Jésus, voyant tout ce qui devait se passer à la croix, il dit, Père, si cette coupe peut ben, s'éloigner de moi, il connaissait sa mission, il devait mourir sur la croix. Mais face au danger, il dit, Père, si tu peux éloigner, ça arrive. Mais heureusement qu'il s'est ressaisi lui-même. Il a dit toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon... Ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force Et la force se renouvelle dans la présence du Seigneur Tu es fatigué, tu es affaibli Tu sens que tu es au bord de la rupture Tu sens que tu es au bord de la rupture Je veux m'adresser à quelqu'un ce matin Qui sent qu'il n'a plus la force de poursuivre Bien aimé, entre dans la présence du Seigneur Tu sortiras fortifié Tu sortiras fortifié Moïse est entré dans la présence du Seigneur Et il est sorti différent Son visage rayonnait Alors que cette marche devait l'affaiblir Alors que ces temps passé dans le gènes Devait le fatiguer Il est sorti fortifié Ma prière est que le Seigneur fortifie quelqu'un Et c'est comme cela Alors que son visage rayonnait le peuple a demandé à Moïse de mettre le voile car il n'arrivait pas à le regarder. Nous l'avons dit, il y avait un écart entre Moïse et les autres. Et la gloire de Dieu était manifeste. Cette gloire qui était au-dedans de Moïse est sortie au-dehors et les gens pouvaient contempler cette gloire. Bien aimé, les choses de Dieu ne sont pas que des choses qui restent au-dedans de nous. Je sais que je crains Dieu, je sais que j'aime Dieu, je vois la gloire de Dieu. Il y a un moment où la gloire de Dieu qui est au-dedans ressort. Il y a un moment où Bilo Kwa il faut Bima, que le monde voit. Le monde n'a pas la foi. Mais toi, tu as la foi. Même lorsque tu ne vois pas, tu sais que Dieu est au-dedans de moi. Le monde n'a pas la foi, il ne verra pas ce qui est au-dedans de toi. Il faudrait que ce qui est au de toi ressorte de manière à ce que ceux qui sont au-dehors voient la. Dieu en toi. Le peuple regarde Moïse et dit non, non, non, non, non, Moïse, mets le voile sur ta tête comme ça là, nous n'arrivons pas à te regarder. Il y a des moments où on entre dans la présence du Seigneur et les gens ne peuvent plus nous regarder. Si déjà, ah, ah, ah, ah, ah, si déjà ceux qui sont avec nous n'arrivent pas à nous regarder, à combien plus fortes raison ceux qui sont contre nous Quelqu'un ne comprend pas. Si ceux qui sont avec nous ne peuvent pas nous regarder, à combien plus forte raison ceux qui sont contre nous Vous savez, des fois, nous avons peur. Des fois, nous faisons des, nous faisons des prières inutiles, alors qu'il nous suffit seulement de vivre la gloire de Dieu. Les sorciers eux-mêmes crient. Vous, vous pensez que, pour rentrer dans mon exemple, du bar de fer qui, qui vient du feu, vous pensez que le bar de fer doit crier Attention « Attention, ça va non, il est là, pousse-le » Pousse -le Comment saura-t-on que ce bar, cette barre est chaude C'est lorsqu'on va toucher. Ils veulent te toucher, qu'ils essaient. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Nous aimons les chrétiens tièdes. Nous aimons les chrétiens froids, mais les chrétiens chauds, bouillants, on ne touche pas. Or, Dieu est chaud. Dans la présence de Dieu, à force d'être dans la présence de Dieu, on devient comme cette marmite qui est sur le feu, même lorsqu'on ferme le réchaud, mais la marmite est encore chaude. Aussi Osiki. aussi qui. C'est comme cela que je suis dans la présence de Dieu. Chaude de Dieu. On ne peut pas me regarder. Si déjà regarder, on n'arrive pas à regarder. Et vous pensez que toucher, on va toucher. Bien aimé, c'est en vain que nous faisons des fois certaines prières. Vite ta vie d'enfant de Dieu et laisse les sorciers, les occultistes découvrir qui tu es. Tu n'as même pas besoin de les menacer. Ce qui rayonne ne peut être caché. Ils savent. Quelqu'un ne peut pas nous aider ici. Hein? Un ex peut y passer mais comme vous le voyez à solo, on est dans la zakandoki. Exphase. Je n'ai pas de prier que je suis ça, vous ne saurez rien faire, moi je suis enfant de Dieu, non, je vis ma vie d'enfant de Dieu, je brille, je rayonne, toi-même au loin tu te dis que je ne peux pas le regarder, et tu comprends que si je ne peux pas le regarder, alors toucher, je ne saurais pas le toucher, la gloire de Dieu était tellement forte que même le peuple n'arrivait pas à regarder Moïse, ma prière est de ceux qui entrent dans la présence de, du Seigneur rayonne brille de la lumière des dieux au point qu'ils éblouissent tous ceux qui le regardent entre dans la présence du Seigneur tu brilleras et tu rayonneras nous voulons conclure ce message en disant que la gloire de Dieu est disponible il nous suffit il suffit seulement de chercher Dieu dans sa présence et ce matin le Seigneur veut nous distinguer comme il l'a promis qu'il y ait une différence entre ceux qui cherchent la femme et ceux qui sont dans la distraction. Toi, tu n'es pas dans la distraction, tu cherches le Seigneur. Il faudrait qu'il y ait une différence entre toi et celui qui est dans la distraction. Le psaume 34, le verset 5. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. La tristesse est partie, la honte est partie, on est rayonnant de joie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire « Seigneur, je veux rayonner de ta gloire, je veux rayonner de ta gloire, je veux Seigneur briller de ta gloire, je veux, Seigneur, briller gloire. Je veux Jésus briller de ta gloire. » Je veux éternel briller de ta gloire. Je veux Jésus briller de ta gloire. Est-ce qu'il peut se lever avec moi Bien aimé, la gloire est disponible. La gloire est disponible. La gloire est disponible. La gloire est disponible. La gloire de Dieu est disponible. La gloire de Dieu est disponible. Pour qui le... La gloire de Dieu est disponible.